Bon alors, pour faire potager, j'ai changé, j'ai enlevé la main droite sur mon voiture, et j'ai posé la main gauche sur mon voiture droite, et vice versa. Ça doit pas être très évident. Oui. Pour, pour tes yeux. Moi ça me choque pas plus que ça. Tu pas. Non. Tu pas que... enfin, là je le vois parce que voilà, mais.. Si on me le disait pas.. Euh... Ça me choque moyen-moyen. Plus, parce que sinon, du ouais, j'imagine. Ici, la terre, elle est très sèche quand elle est sèche. Oui, puis en plus, là, je pense que c'est reparti pour soleil, soleil, soleil, oui. d'après la météo, donc... Euh...